C'est C'est un peu plus Sur la vie, sur la sur Tu vous tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu Just a